Salut les gens, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur du gameplay sur Europhishing. Donc euh, voilà, après un certain temps d'absence sur ce jeu, je voulais y revenir après le nombre de mises à jour qu'il y a eu pendant mon absence. Donc euh, voilà, petit gameplay, regardez, kiffez, pêcher, buvez, barbecue, pêche et tout bordel. Ça te dirait de un peu On euh, marche vite. Ouais. Sympa hein, ouais. On va se mettre là. Il va y, a, il y a avoir personne en plus. Spot de pêche. Hop Trois cannes. Alors on va se mettre au. C'est une grosse leçon ça. On va en 6 avec du. De l'activer, babouillette. La babouillette la On va tester ça. Oh, riche Su C'est du limon. Je sais plus ce que j'ai mis à lui. Bon, déjà on est réglé pour la première terre. La deuxième. On sait que c'est du limon. on va avec le limon. Limon premier. On va la mettre à la tiger. Euh... Corde. Allez, ça part. Je suis même pas sûr de pêcher parce que j'ai tellement des gros hameçons que c'est d'ailleurs de des petits poissons quand je vois les placements là le crise 08 800 grammes de poisson. C'est chaud. J'ai des gros hameçons pour pêcher le gros master, le gros, mastar, les gros poissons. poisson. Poisson 20 mètres. Peut-être va falloir que j'aille changer ma boîte. Bon, je vais poser la troisième. Ah, j'ai pas choisi. Ah, je vais la mettre là, celle-là on va la mettre au pif. On va bien voir si un truc qui mord. C'est 67 mètres. Mais à mon avis ça va pas mordre. Je crois pas. Oh putain, ça mord. Oh putain, sur la 3, sur la 3, sur la 3. Oh, ça m'a sur une autre encore C'est le petit, petit, petit, bordel il faut remonter le frein Vas-y, vas-y, vas-y, vas force, force, force, force, force, force Sui Ramène, ramène, ramène <coughs> Putain, putain, vas-y, remonte Ush. 32 mètres, 31 mètres, 30 mètres Allez, allez, allez, allez Du coup, il y en a une autre Putain, la deuxième, l'outil petit... Il est taquée, elle t'a Oh putain, ça a pété, ça a pété A l'a l'a l'a l'a l'a Vas-y, viens, viens, viens, viens, viens, viens. Oh, ça déroule, ça déroule, chef. Je fais pas d'arrêt le tournoi. Oh, petite carte. et énorme. Carte miroir, hein, 5,5 kg. On aurait presque une belle vue quand même Ça me parle. Bon on pas le temps hein. Là on est 297 e au classement. Ça va en direct Hop oh, je l'ai déjà Aucun combat le poisson Il était déjà rincé dès qu'il a mordu Oh c'est crevices Une sardine quoi Bon, 294ème au placement. 1 kg au poisson. Ça, mort, ça, moi, là, je lâche le je te... Jette le gouffle, coup de fais des chercher le décapsuleur, JC. On se met ça dans le gazier. Mais non. C'est le seul délire de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas un... d'interaction le temps que tu peux pas pêcher. Enfin, le temps que tes... tes cannes sont en mode pause Moi, perso, si je la pêche, je vais pas bader comme ça pour les cannes. Putain. Oh, ça a pété d'un coup! Oh. Choqué, j'ai même plus le temps de l'attraper. C'est quoi ce délire? C'est un mec, ça! Un mec qui est planqué avec une bouteille d'oxygène sous l'eau il a tiré sur la canne. Vas-y, on quitte cette map. Je vous dis à tout de suite. Yap là, nous revoici sur un beau petit lac. Là, ça n'a pas blayé. Euh, si je me souviens bien, j'ai un petit spot qui est par là. Là vous voyez, la chaise, il n'y a eu qu'une interaction sur la chaise, donc euh, la chaise, tu peux l'emballer le et la le foutre dans ta tente. Hein. T'aurais même bien pu la laisser chez toi, mais... Oh putain, ça déroule 3, là, crois, là, crois, là, crois. 5 Et puis si, c'est pas du bon à poisson. Une fois je suis sorti un boss, attention. Attention le monstre. Allez, allez, allez. Je vais pas faire comme l'autre de tout à l'heure, je vais attendre. Il pas oui. Allez, viens. Voilà. Tu veux, tu me tiens On va voir une petite. 5 kg tu vois <coughs> 5 kg bon ben bah les gens je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos